ça fonctionne, 1, 2, 1, 2, c'est bon, alors bienvenue c'est échec et maths, pour apprendre à jouer aux échecs, c'est très simple, vous prenez un échec qui est, parce que là vous ne voyez pas, mais moi j'ai un échec qui sur moi, devant moi, c'est simple, alors déjà, vous avez un échec qui est de, il y a 8 colonnes, et des lettres, donc de A à H, et de 1 à 8, ça, c'est des colonnes, c'est pour noter les parties, mais ça, on verra ça plus tard. Voilà. Après, vous avez le roi, la dame, le fou, le cabriolet, la tour. Ça, c'est des pièces et les pions. Ça, c'est les, pour le défendre le roi, en fait. Ça, c'est pour défendre le roi. Voilà. Après, euh, Donc, hop. Donc en fait le pion, il se déplace une case à la fois. Mais quand il démarre le jeu, il peut, se déclare, il peut sauter une case. Donc il se déplace de deux cases. Voilà. Les pièces noires, c'est pareil que les pièces blanches. Voilà, comme ça. Voilà. Le cavalier, ben, il se déplace en L. En fait, il se passe, euh, si s'il est dans une case noire, il doit être dans une case blanche. Voilà. Ça, c'est pareil. Et le cavalier peut prendre aussi un pion qui est dans une case noire. Donc, si le cavalier est là, dans une case blanche, il peut le prendre. Voilà. Et s'il si y a une, une pièce noire adverse, qui voit l'option dans sa trajectoire en L, donc il peut le prendre. Voilà. Le but c'est de faire échec et mat au roi, en fait. Le but c'est ça. Le but des échecs, en fait, c'est de faire échec et mat. Voilà. C'est pas de, alors, Allez, hop. Non, pas ça que je voulais faire. Pardon. C'est du direct. Voilà. Je vais faire une nouvelle partie. Par exemple, si vous voulez euh, le mettre en échec ben c'est très simple Voilà mon truc est bug, super Merci. Et ben en fait il faut faire euh, Pardon Il faut faire échec avec une autre pièce de Des blancs Et faire échec au roi Voilà Ça c'est un échec Un échec c'est que dire que le roi encore bouger il est pas mort quoi on peut mettre ici là et là il est plus échec tout simplement alors échec et mat, ça veut dire que le roi ne peut plus bouger tout simplement une fois que le roi ne peut plus bouger et ben il est échec et mat. en fait il faut faire échec au roi suite voilà c'est un échec alors les pièces ça, ça se déplace comment c'est simple déjà on va commencer par le pion le pion il peut il se place en e2 en fait juste à côté euh, des pièces Donc, ça veut dire que si le pion est là il peut se déplacer d'une case ou deux cases, voilà, mais seulement des une. Après, c'est une seule case à la fois. Et si par exemple il y a un pion noir à côté, il peut prendre sur le côté. Imaginez que c'est des guerriers, des, des soldats, ils avancent toujours en, en avant et ils ne reculent jamais. C'est une seule pièce qui ne, ne peut pas reculer. Et une fois qu'elle arrive au bout de l'échiquier et ben il se transforme en promotion, c'est-à-dire tour, qu'elle veut dire oh, fou le roi non, c'est pas possible parce qu'il faut qu'un seul roi et le pion, ben il peut pas se transformer en, en pion parce qu'il s'est déjà transformé voilà après la tour elle se déplace toutes les cases qu'elle veut en diagonale en verticale horizontale voilà, le fou c'est qu'en diagonale, la dame, ben c'est tous les côtés, sauf qu'elle peut pas euh, sauter sous des pièces, mais elle peut aller n'importe où elle veut, diagonale, verticale, horizontale, elle peut faire comme le roi, quoi. le roi c'est pareil, mais lui il est très vieux, donc il peut se déplacer qu'une seule case à la fois. Une seule case. Mais il peut bouger toutes les pièces. Le rock, je vais vous expliquer plus tard euh, comment ça fonctionne. Déjà, je vous explique euh, comment ça bouge les pièces déjà. Et l'échec est comment il est composé. Il est composé de 64 cases. Donc euh, 32 cases blanches et 32 cases noires. C'est pas dur, il hein, faut juste bien réfléchir et pas faire euh, n'importe quoi. Voilà voilà pour la première partie de la vidéo. Je vous apprends comment. On... Alors je vais expliquer la dernière fois. Le pion, il se déplace d'une ou une seule case à la fois. Mais au départ il peut se déplacer de, de plusieurs cases. Mais mais que, quand il joue, qu'au départ. Le cavalier, il se déplace en L, donc s'il dans une case blanche, il doit être dans une case noire automatiquement. Casse blanche, case noire. Et c'est le seul qui possède ça les pièces. Voilà, puisque c'est un cavalier. Le fou, il se déplace qu'en diagonale. Et s'il voit une pièce à côté, il peut la manger. Par contre, c'est pas comme aux dames. On passe pas au-dessus, on la récupère on prend sa place voilà tout simplement c'est pareil avec n'importe quelle pièce la tour basse en verticale horizontale le roi c'est une... toutes les cases de échec mais sauf une seule case la dame c'est plusieurs cases à la fois autant qu'elle veut par contre elle n'a pas au dessus des pièces voilà pour l'instant la pratique je vous explique plus comment on... on déplace les pièces, tout simplement. Qui est pas difficile mais il faut comprendre. Voilà donc si vous avez des questions il faut pas hésiter à me le dire. Voilà. Après il y a des autres versions, euh... mais ça on apprendra plus tard. Voilà, pour cette première vidéo. Comment et qu'on et qu'on euh... Voilà. Comment euh, se présente qui en fait, tout simplement Parce que moi, je l'ai en face. J'ai un logiciel d'esprit Qui s'appelle euh, bits Bit. C'est un logiciel qui est payant, bien sûr. Mais il faut le trouver sur... Il euh, faut le commander dans les magasins esprit. Parce que moi, je l'ai commandé... Euh, voilà. Ouais. Moi bon, je vous laisse et à bientôt.